Et puis pour finir, eh bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de ce mois de février, le, le mois démarre avec un soleil en Verseau. Hein? Et le verso, c'est un secteur d'argent hein, pour vous, cancer, mais pas que. Hein. Euh, disons qu'un secteur a toujours plusieurs significations, mais là, la signification première, bon, ça peut être une instabilité financière pour vous, ou des discussions autour de l'argent d'une rémunération, par exemple, euh, bon, qui, qui prennent... Euh, un tour un petit peu plus sérieux et plus rapide, peut-être que certaines choses vont être décidées rapidement parce que le, le Verseau est un signe d'impatience. Hein. Donc peut-être que vous serez impatient de régler cette question. Mais euh, au positif, ça peut être aussi un secteur euh, qui vous incline à, à être plus productif. Vous vous mettez la pression, hein, parce que c'est un, un secteur un peu stressant le Verseau, vous vous mettez la pression parce que il faut que vous gagnez plus, vous hein, vous êtes mis euh, ça en tête, et peut-être que c'est la réalité, hein, je ne dis, dis pas le contraire. Donc euh, bon, euh, euh, essayez de, de, de, de voir euh, bon autour de vous, amicalement, ou parmi vos relations, des personnes avec qui vous pourriez peut-être euh, faire quelque chose euh, pour booster euh, vos affaires, ou euh, même pour créer quelque chose de nouveau qui vous permettra de, de mieux gagner votre vie. Hein. Bon, euh, surtout si vous êtes du premier décan puisque vous avez ces bons aspects d'Uranus, et qu'Uranus est la planète maîtresse du Verseau, donc elle est valorisée ce mois-ci. Hein? Euh, Peut-être qu'il faut faire du nouveau. Ensuite ce sera le Poisson qui va être euh, aux, aux commandes à partir du 19. Et euh, bon, euh, c'est un très bon signe pour vous, en harmonie, c'est votre signe de joie. Alors est-ce que vous allez partir en vacances? C'est possible, puisqu'il représente aussi vos voyages. Hein? et des voyages qui vous emmènent souvent euh, très loin de la, du quotidien, très loin euh, de votre travail euh, et, et de toutes vos obligations habituelles. Il y a de la détente dans l'air pour vous à partir du 19, bon, on sera même un petit peu avant puisque je pense que les vacances seront commencées avant. Mm -hmm. On en vient à Mercure, euh, votre planète d'échange euh, qui gère vos, vos rendez-vous, vos déplacements, euh, enfin tout ce qui tisse votre vie quotidienne. Mercure est en poisson à partir du 4, donc elle est très bien placée aussi, sauf que euh, elle va avancer très lentement, elle va stationner et s'arrêter euh, le 17 pour rétrograder et elle rétrogradera au début du 2e décan des Poissons, donc ça va concerner ceux d'entre vous qui sont nés début juillet, hein, qui sont du début de, de leur deuxième décan. Euh, ça n'est pas négatif, il faut vous dire que euh, vous aurez peut-être une proposition, que vous-même aurez euh, une idée, euh, quelque chose à proposer, euh, Autour de. à, à quelqu'un avec qui vous travaillez, enfin, disons qu'il y aura un, un petit événement parfois anodin, euh, euh, positif, et puis le fait que Mercure rétrograde, ça va euh, freiner les choses, c'est-à-dire que vous n'arriverez pas à. Euh, euh, vous penserez que c'est foutu, que c'est fichu, que cette proposition euh, était du vent, euh, et que vous n'en entendrez plus parler par exemple. Hein? Mais ça peut être aussi des documents, des lettres, des, euh, tout ce qui concerne mercure, qui peut être retardé, euh, voire même très freiné jusqu'à ce que mercure euh, redevienne direct euh, le au mois de mars. Et quand mercure redeviendra direct donc, euh, tout d'un coup vous vous direz ah ben non, euh, finalement euh, ce n'était pas une proposition en l'air ou euh, euh, on ne m'a pas oublié. Voilà c'est ça, il y, y a avec Mercure en Poissons une notion d'oubli et euh, quand elle va revenir directe, eh ben, vous vous rendrez compte que on ne vous a pas oublié. On en vient à Vénus, euh, votre planète d'amour, alors elle est aussi en Poissons elle hein, pendant une semaine, euh, jusqu'au 7, euh, donc elle est très bien placée par rapport au 3e décan avec euh, qui elle est en bon aspect, mais elle est également en bon aspect avec d'autres planètes. Euh, donc euh, bon, on peut dire que vos amours sont euh, satisfaisantes, épanouissantes, euh, et que si vous êtes seul, et bien vous ne vous sentirez pas seul déjà, vous pourriez vivre une petite aventure, euh, euh, vous voyez, il y a mille possibilités avec cette Vénus en poisson, et, euh, bon, euh, vos sentiments, il y, y a du romantisme, vous voyez, dans l'air, alors peut-être vous allez vous inventer quelque chose, mais bon, euh, euh, ce sera euh, de toute façon agréable, même si ça n'est euh, que dans votre tête. Après le 7, euh, Mercure va être en, euh, Vénus, pardon, va être en bélier. Euh, donc euh, bon, elle est moins bien placée en Bélier, ça c'est sûr, et en, en secteur par rapport à vous, parce qu'elle est dans un secteur euh, saturnien on va dire, dans, dans, au zénith hein, de votre, de votre zodiaque. et en Bélier elle est chez Mars, hein, donc elle n'est pas du tout euh, ni conciliante ni douce, au contraire, elle, elle doit faire preuve de fermeté, elle doit être conquérante, euh, Bon, ce qui est bon pour votre vie professionnelle, hein, ça c'est sûr, mais bon, dans votre vie affective, disons que vous serez peut-être un peu trop exigeant, euh, ou que c'est votre partenaire hein, qui va se montrer euh, un peu dur, euh, moins, euh, moins tendre que d'habitude, or vous, le cancer, vous avez besoin de tendresse, de petites soirées romantiques, de choses comme ça, vous n'aimez pas les, les ambiances conflictuelles, Or il peut y avoir euh, vraisemblablement, pendant quelques jours, hein, une ambiance un petit peu, de rapport de force, euh, et euh, bon, vous n'aimerez pas ça, mais bon, ça passe hein, rapidement. En ce qui concerne Mars, hein, votre planète d'activité euh, qui gère euh, vos énergies, et en particulier aussi votre libido, hein, bien évidemment. Donc Mars occupe ben, un, un secteur un petit peu passionnel hein, en début de mois, en pre première quinzaine du mois. Elle est en Sagittaire, donc peut-être que vous avez une libido un petit peu plus active hein, que d'habitude. Mais bon, ce secteur ne représente pas que ça, bien évidemment un secteur à plusieurs domaines d'application, et euh, parmi les autres domaines d'application, bah, c'est votre secteur du travail. Hein. Donc avec Mars dans votre secteur du travail, il est sûr que euh, vous allez en avoir davantage, que ça ne correspond pas du tout au fait que c'est un mois où il va y avoir des vacances. Alors peut-être que vous n'allez pas en prendre hein, tout simplement et que vous allez au contraire, travaillez plus parce que vous aurez des collègues qui seront partis hein, en vacances, eux! Euh, toujours est-il que bon... Euh, c'est une période euh, où vous allez peut-être euh, quand même euh, être un petit peu contrarié, hein, mais bon deux trois jours chacun, pas plus. Hein. Par la suite, euh, bah, Mars va rentrer en Capricorne hein, le 17 et elle va s'opposer à vous. Donc là aussi il y a une question de de rapport de force, de, hein, de difficultés, de contrariétés relationnelles, hein, dans la mesure où vous aurez affaire à quelqu'un euh, qui sera peut-être pas de bonne humeur, qui va peut-être vous chercher querelle. Euh, et, et, et ma foi, bon, comme vous êtes quelqu'un quand même d'assez réactif. Euh, eh bien vous tomberez dans le dans le piège, dans le panneau, hein, alors qu'il faudrait au contraire euh, hein, calmer les esprits, euh, et essayer de faire preuve d'esprit de, de, de conciliation, euh, euh, trouver des médiations, vous voyez? Hein, euh, bon, ce serait l'idéal. On se retrouve le, le mois prochain euh, en attendant euh,